Je suis réellement en colère. Plusieurs millions d'animaux subissent chaque année en Europe d'effroyables conditions de transport. Enfermés, exploités, violentés, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette maltraitance animale. Les animaux ont le droit au respect et à la bienveillance, comme les êtres humains. L'an dernier, par exemple, plusieurs ONG ont démontré que 70% des camions inspectés à la frontière bulgare ne respectent pas la législation européenne. Nous devons faire toute la lumière sur ces pratiques honteuses par une commission d'enquête, même si les socialistes et les conservateurs n'en veulent pas. Il est temps pour nous de remettre au cœur de notre action le bien-être des animaux. Si vous n'avez pas compris qu'il est grand temps de défendre la vie des animaux, Plutôt que les intérêts de l'industrie agroalimentaire, alors vous n'avez rien compris. Maintenant, il va falloir prendre votre courage à deux mains et faire en sorte de supporter cette commission d'enquête parce qu'elle est portée pour de bonnes raisons, mais surtout parce qu'elle est nécessaire et utile. Je vous remercie.